Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Verso <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de février, ben je vous souhaite un, un bon anniversaire, Deuxième et troisième e décan, le premier er s'est déjà passé. Donc euh, une année, euh, ma foi, euh, qui n'est pas désagréable, bon alors c'est vrai, les planètes sont dans votre secteur d'ombre, hein, euh, ça n'est pas euh, toujours euh, quelque chose de très facile à vivre, il peut y avoir des épreuves, mais en même temps, euh, disons que vous êtes protégé quand même d'une certaine manière, hein. peut-être quelqu'un vous protège, hein, c'est possible. Mais bon, on peut y avoir aussi, euh, si vous êtes croyant, par exemple, des protections euh, qui viennent d'ailleurs. Bon, euh, cela dit, c'est une bonne période pour euh, démarrer des choses. Hein. C'est votre période anniversaire, donc c'est un nouveau cycle qui se met en place. Donc euh, vous qui avez des idées, qui débordez d'idées, il hein, y a peut-être un projet qui qui est plus concret, plus réalisable que les autres, et que vous allez pouvoir mettre en, en œuvre. Hein. De toute façon, si vous n'avez pas de projet, vous êtes déprimé. Hein. Donc... <rire> euh, C'est le moment hein, idéal pour mettre vos projets en route et également pour vous faire des relations, des amis, ou pour faire appel à vos amis et vos relations euh, pour vous aider euh, précisément dans ce projet. Hein. On, on, on sait bien que chez vous, en période anniversaire, euh, quand le Verseau domine donc, eh bien l'entraide et la solidarité dominent également. On va passer maintenant aux Poissons à partir du 19, ce sera le, le règne des Poissons et pour vous c'est le règne de l'argent, hein, mais de l'argent très dématérialisé. On est en Poissons, il hein, n'y a pas de... C'est pas concret hein, les Poissons. Donc pour vous, l'argent n'est pas toujours très concret. Hein. Vous le dépensez, euh, il rentre, il sort, c'est vraiment... Euh, hein, pour beaucoup, ça n'a pas de matérialité, et ça n'a pas une grande importance pour tout dire. Hein. Je ne connais pas beaucoup de Verseaux qui sont vraiment intéressés euh, par l'argent, euh, ils sont plus intéressés euh, à euh, faire quelque chose de leur vie euh, euh, et surtout à, à ne pas être comme les autres. On en vient à Mercure euh, maintenant, euh, laquelle va se trouver en Poissons, donc comme le soleil euh, dont je viens de vous parler, euh, à partir du 4, et puis elle va y rester longuement. Hein, euh, elle va faire des allers-retours et euh, bon, elle ne reviendra en Poissons euh, qu'elle va quitter euh, provisoirement début mars, elle reviendra en Poissons le 16. Donc euh, si vous voulez, euh, il sera question d'argent. Hein. Alors peut-être que vous allez longuement vous tâter parce que vous avez l'occasion d'acheter quelque chose, de faire un, un achat peut-être pour votre boulot ou pour, euh, euh, pour votre vie quotidienne, mais bon, apparemment c'est un achat conséquent puisque euh, vous allez euh, arrêter votre décision et puis tout d'un coup vous direz oh bah ben non, c'est pas ça et euh, suivra une longue période de réflexion euh, dont vous ne sortirez que euh, le mois prochain. Euh, Bon, toujours est-il qu'il est possible que ce soit ça. Euh, bon, ça peut être un, un autre investissement, hein, c'est euh, c'est très difficile pour moi de définir précisément de quoi il s'agira. Bon, après vous pouvez aussi avoir à discuter euh, d'argent, d'une euh, rémunération, hein, et euh, tant que ça se fera avant euh, le 10, il euh, n'y a pas de problème puisque Mercure sera plus ou moins euh, mobile, mais à partir du 10 jusqu'au 17, elle va stationner et le 17, elle va rétrograder. Donc euh, essa essayez de ne rien euh, mettre sur la table, aucune discussion, euh, euh, ne poser aucune demande, euh, ou alors euh, bon, sachez qu'il euh, y aura un délai euh, obligatoirement et que euh, cela ne se fera pas euh, dans l'immédiat. Euh, même chose si vous avez une démarche à faire, euh, euh, si vous devez euh, récupérer de l'argent qu'on vous doit euh, euh, parce qu'on vous, vous en a emprunté ou que l'administration doit vous faire un remboursement, Eh bien c'est pareil, il faudra que ça attende. Mm -hmm. On en vient à Vénus maintenant, elle sera aussi en Poisson, mais pas longtemps. Elle va être dans le troisième e décor du signe, donc avoir un rapport avec votre 3e décan, et cela jusqu'au 7 euh, du mois. Hein. Donc euh, bon, ça peut être aussi des questions d'argent, hein, euh, avec Vénus dans votre secteur 2, hein, les Poissons c'est votre secteur 2, Bon alors là, c'est plus du côté rentrée. Hein. Si jamais c'est des questions d'argent, c'est plus du côté d'une euh, rentrée, donc vous serez content, vous vous sentirez à, à l'aise, con, confort, enfin vous voyez ce que je veux dire, euh, bah, quand on a l'argent de l'argent devant soi, on, on, on se sent toujours bien, en tout cas moi je me sens bien quand j'ai de l'argent devant moi. Bon maintenant ça peut être une question euh, sentimentale hein, aussi, et euh, Bon, euh, peut-être que vous serez avec quelqu'un d'un petit peu jaloux, ou que vous-même serez jaloux. Il y aura de euh, la possessivité dans l'air hein, avec cette Vénus euh, du Poisson. Mais bon, ça ne dure qu'une semaine et après Vénus euh, va rentrer le 7 euh, en bélier. Alors c'est sûr qu'elle sera en bon aspect avec vous hein, depuis le bélier et que vous pouvez avoir un coup de cœur, un coup de foudre d'autant plus que bon, il y a d'autres aspects qui le font penser, mais bon, euh, en même temps la, la Vénus du bélier, elle n'est pas très fiable, hein. elle s'emballe, tout va très vite, vous y croyez, et puis paf, ça retombe hein, comme un soufflé qui sort du four. Donc euh, mon conseil c'est vraiment de faire attention, si vous vous emballez, euh, de garder quand même euh, une partie de vous euh, hein, euh, sur terre, euh, dans la réalité, euh, dans le concret, de manière à pas vous prendre à, à le mur. Hein, euh, euh, parce que ça peut être l'autre aussi qui va vous faire tout un cinéma euh, euh, pendant quelques jours, et puis donc vous y croirez, et, et puis finalement euh, il ou elle euh, disparaîtra de votre champ de vision, vous ne saurez pas pourquoi, ni... Euh, vous comprendrez pas hein, finalement qu'est-ce qui s'est passé, euh, donc... Euh, hein, cette Vénus du Bélier elle est agréable, mais euh, bon il faut quand même s'en méfier un petit peu. On termine avec Mars, euh, Mars euh, qui va être dans la première partie du mois très positive pour votre 3e décor, puisqu'elle va être euh, en sagittaire qui est votre secteur de projet et quand je vous disais que euh, à votre période anniversaire c'était important de, de faire des projets, là euh, Mars va insister hein, sur le côté euh, projet elle va se trouver dans votre secteur 11 qui est le secteur des projets précisément. Et donc des projets, il euh, y en aura, il faudra faire des tris parce qu'ils seront pas tous euh, euh, concrétisable, hein, euh, réalisable, il y aura beaucoup à jeter, parce que vous avez beaucoup d'idées, mais euh, bon, il euh, y a quelque chose, peut-être un, un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, c'est possible, hein, que ce soit quelque chose qui tout d'un coup euh, prenne vraiment euh, forme, hein, prenne euh, vie euh, d'une certaine manière. Maintenant euh, vos amitiés seront aussi euh, hein, au premier plan avec mars en sagittaire, donc vous pouvez décider de faire quelque chose avec des amis, de partir en vacances, faire du sport ensemble, vous voyez il y a une, une notion de on est tous ensemble, hein, et ça le Verseau adore. Après le, après le 17 mars va être en capricorne, donc va se trouver dans l'ombre de votre signe, hein, euh, donc une période où vous aurez un petit peu moins de de vitalité et, et où euh, votre énergie se dispersera pour aider les uns, aider les autres. Ça vous fera souvent perdre du temps, un temps précieux pour votre propre travail. Donc essayez de canaliser tout ça de manière à ne pas euh, manquer de temps et vous stressez, hein, parce que dès que vous n'avez pas... C'est bizarre, la, la notion du temps des Verseaux est très spéciale, hein, vous n'avez jamais la même notion du temps que les autres et euh, parfois vous, vous imaginez que vous allez manquer totalement de temps, vous vous stressez un max, or vous avez tout le temps devant vous, hein, et ça c'est vraiment dans la majorité des cas.